Allez, bienvenue les amis, bienvenue dans cette vidéo où euh, bah, je vais vous partager un instant de, de nettoyage en live pour vous montrer, vous inspirer, partager tout simplement comment moi j'aborde les situations où je sens que j'ai besoin de me nettoyer et donc, euh, je vous remets dans le contexte, là, dans la première minute, et puis après, eh bien, je vais faire en, en live, en direct, euh, pour essayer d'aller de, de, vous montrer les différentes approches, les différentes stratégies que je peux utiliser pour, pour me nettoyer, et me sentir bien et retrouver de la paix intérieure. Donc là, le, je dirais le symptôme euh, que j'ai, c'est que j'ai deux de douleur au niveau des, euh, des épaules, pas des épaules, dans le dos, au niveau des, euh, des clavicules, je dirais au niveau de, de l'accroche des ailes pour ceux qui ont déjà euh, senti des ailes éthériques euh, dans, dans leur corps, euh, on, est vraiment, euh, on est vraiment à ce niveau-là. Euh, ces douleurs sont arrivées il y a à peu près une heure et demie, deux heures, sans, euh, sans problème physique. Je suis assis sur le fauteuil, je suis au bureau, il n'y a pas eu de, de, de problème physique euh, particulier lié à ça. Euh, je sais très bien d'où ça vient. Et donc on va euh, on va regarder un peu. Euh, euh, ce qui se passe, les prises de conscience que ça m'a amené, et ce qui se passe. Donc, euh, d'où ça vient euh, Je. J'ai regardé une vidéo, bref, d'où ça vient Ça vient du fait que quand j'ai consulté un site internet. Alors, pas n'importe quel site internet, puisque. Alors, c'est quoi le nom du site Hop. On euh... est reparti. Donc, je ne vais, vais pas nommer le site euh, dans la vidéo, pour pas imprégner euh, l'énergie euh, dans la vidéo, ça m'intéresse absolument pas. Euh, et puis, j'ai pas envie de vous exposer à ça forcément. Mais je vais, ce sera écrit, ce sera écrit, et vous pourrez aller voir euh, ce que c'est et c'est, euh, euh, disons que c'est une alliance mondiale euh, pour euh, la vaccination. Et donc, je cherchais l'information de connaître les 50 pays euh, qui, euh, qui ont participé et qui euh, financent en, en, euh, ce type d'alliance dans l'objectif de mettre en place, en fait, une liste de pays qui ne participent pas, voilà. Puisqu'il me semble important aujourd'hui d'identifier où est-ce qu'on veut vivre pour être dans une certaine liberté thérapeutique. Euh... Donc, c'était ça l'idée. Et donc, depuis que j'ai visité, je sentais, hein, quand j'étais sur, sur ce site, ça m'a pris un peu de temps pour trouver la liste des pays en français, en anglais, euh, voilà. Et je sentais très nettement que l'énergie était euh, pff, vraiment très lourde, piquante, agressive. Euh, de façon assez importante, et je dois euh, aussi vous signaler que ça fait, euh, je sais pas, deux trois semaines que j'ai pris l'habitude systématiquement. Au moment où j'ouvre mon ordinateur en début de journée, j'ai un protocole en fait qui filtre toutes les énergies qui émanent des sites internet, du web, euh, des personnes que je pourrais voir, euh, bref, et qui met un premier filtre important qui me soulage et euh, qui m'évite de passer une heure le soir à nettoyer parce que, euh, comme beaucoup d'entre vous, j'ai une empathie euh, des... plus ou moins développée, euh, j'ai une sensibilité plus ou moins développée et qui fait que je capte plein de trucs, euh, voilà. Et donc, je n'ai pas envie de passer deux heures tous les soirs à me nettoyer. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je m'écrive un protocole qui laisse filtrer uniquement, qui laisse passer ce qui est important pour moi, ce qui est respectueux, ce qui est bienveillant, ce qui est dans une interaction juste, authentique, honnête, transparente. Bon, voilà, ce genre de choses. Et, et ça marche très bien. Je suis en période de test. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, une autre fois de, de, de ce protocole. Mais il marche plutôt bien. Il me fait gagner un temps fou. Et là, je sentais que, waouh, malgré ça, ça passait assez fort. Bien, je reviens à... Donc là, je vous ai mis le contexte. Donc, il y a un événement qui est assez simple. Visite d'un site internet, boum, je sens des trucs dans le dos. Premier, euh, premier élément euh, que, je, que je fais dans ces situations-là, eh bien, ok, j'ai une douleur, j'ai une gêne. Soit je décide de m'en occuper, soit je laisse traîner. Et je vis les deux situations sans problème. Là, j'ai du boulot par-dessus la tête. Je me suis dit, bah, je verrai ça plus tard, euh, j'ai de la voiture, je ne et j'entends un terme, Non, maintenant. »« Ok, bon, je fais maintenant. » Donc, je vais pisser tranquillement. Et puis, en me disant bon, « Ok, quand je reviens, je vais, euh, je vais me nettoyer ça. » Et je prends conscience, je me dis « Ok, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que je sens au-delà de la douleur physique ?» Donc là, c'est le début du processus. C'est prendre un temps, se ramener à soi et essayer de ramener en conscience quest ce qui arrive comme il faut. Bon, L'impression que j'ai, moi, c'est comme si j'avais deux crochets, en fait, qui m'arrachaient, qui me tiraient en arrière. Vraiment deux crochets. Euh, le, le deuxième élément qui est venu, euh, c'est une, une intention de tirer vers le bas et de diminuer la conscience. C'est vraiment quelque chose qui est... Voilà, alors ça c'est le genre de choses que je vais vous montrer. Au moment où je dis ça, je prends une respiration et mon corps est soulagé de cette pensée-là. D'accord Donc ça, c'est des éléments très, très importants que je regarde dans mes processus de nettoyage parce que je peux avoir plein de pensées et il y en a qui sont plus ou moins plein d'idées, de suppositions, de ressentis et il y en a qui sont euh, plus ou moins valides, je dirais, qui ont plus ou moins d'importance. Et là, je sais que quand mon corps se met à respirer comme ça, ça le soulage, ça le libère. Et il y a bien une chose que j'ai appris dans les nombreuses constellations familiales que j'ai faites et que j'ai animées, c'est que la vérité libère. Et donc, je sais que cette hypothèse-là, cette pensée-là, elle est, je pas dire, elle est vraie. Elle est vraie, en tout cas pour moi, dans ce que je vis là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie pour tout le monde, J'en ferai pas une généralité, mais elle est vraie pour moi. Donc ça, c'est un premier point important. Le fait d'en parler de parler de conscience, je sens que ça diminue euh, l'intensité de la, de la douleur que j'ai dedans. Voilà. Je me suis dit, bon, mais ok, j'ai envie de partager ça, euh, et donc de tourner une vidéo en même temps. Je vais me préparer un petit thé, et puis... Euh, et je reviens, là, je tourne la vidéo. On verra bien quand on la publiera, parce que je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de la publier. Et en allant préparer le thé, je, je commence à me dire, bon, bah ok, euh, qu'est-ce qui a permis l'accroche Ça, c'est un peu euh, l'habitude, en fait. Dire, ok, qu'est-ce qu'il y a en moi Est-ce qu'il y a en moi quelque chose, ou une énergie, ou une souffrance, ou une blessure, ou un manque d'amour qui a facilité cette accroche Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Assez souvent, il y en a. Mais... Euh, mais c'est possible. Et, et là, quand je me pose cette question-là, alors mon, mon état intérieur change assez rapidement. C'est pour ça que je, je diminue la voix pour, pour être de plus en plus dans l'écoute. Et il y a déjà euh, deux choses qui m'apparaissent pour moi. Il y a un état émotionnel. Il y a un besoin de, de ralentir. Et il y a un état émotionnel, il y a quelque chose de figé, de crispé. J'ai l'image. Alors l'image, je ne suis pas clairvoyant, mais j'ai un peu... Une image un peu floue, mais d'un enfant, et puis j'en devine d'autres derrière, euh, dans un endroit très sombre, très noir. Il euh, y a un état de panique, de peur euh, qui les accompagne, c'est très clair. Et d'ailleurs, quand je dis ça, je sens une ouverture au niveau des épaules, je sens une ouverture au niveau des clavicules, il y a quelque chose qui s'ouvre. Quand je dis, il y a un état de peur, de panique, euh, d'isolement, euh, d'obscurité, voilà, obscurité, Ob obscurité. Là, là, il y a une ouverture supplémentaire. Donc, je sens énergétiquement que, tac, je mets un, un deuxième point. Donc, vous pourrez prendre des notes. Hein. Si, si vous êtes comme ça, c'est rare que je prenne des notes de, des choses. juste plutôt les dire pour moi. Mais, euh, donc, il y a ça. Et puis, il y a un état émotionnel euh, de tristesse. De, de, de, de tristesse et de, de, de, de stagnation. Euh, donc, ce qui me vient, c'est une image euh, d'une carte. Il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé. Euh, j'utilise plus les cartes. De, de tirage, mais à une époque j'utilisais euh, l'oracle d'Ocho euh, et il y a une image dedans, dans cet oracle, qui fait je plus de 60 cartes, il euh, y a la stagnation et la stagnation on voit un être, un humain sur un, un lac gelé qui est complètement figé, et c'est cette image là qui me vient, il y, y a ce, ce côté dans, dans ce que je perçois de ces états d'enfant intérieur, quelque chose de l'ordre de très figé, de, de stagnation Alors, je vais couper les notifications euh... Donc voilà, c est, c est... Je, je chemine comme ça, je prends mon petit bout de, de laine en fait et je viens là. Au fur et à mesure je vous parle, là il y a quelque chose qui est en train de se renforcer chez moi. Il y a euh, une oppression au niveau des deux cœurs. Je considère qu'on a trois cœurs, il y en a bien plus, hein. mais il y a au moins un triangle un cœur physique, un cœur spirituel et le chakra du cœur entre les deux. Il y a une espèce de, de petit triangle comme ça. Euh, et je sens qu'au niveau du cœur physique et cœur spirituel, là, il y a quelque chose qui s'active, il y a une douleur que je ressens, que je ne sentais absolument pas avant, même quand j'ai commencé à, à faire l'enregistrement. Euh, donc, je, je, note, je note ces éléments-là, parce que ça m'amène de la conscience et ça va me donner des pistes pour me dire, OK, comment je gère ça Comment je gère ça OK. Bien. Euh... Là, je prends un temps d'arrêt. Je prends un temps d'arrêt pour voir les mises en circulation, les mises en mouvement que ça génère chez moi. Je sens qu'il y a des douleurs qui apparaissent et repartent au niveau des genoux, qu'il y a une circulation énergétique qui me met en, en, en lumière euh, mes genoux. OK. Donc le genou, pour moi, ma symbolique, c'est la relation entre le « jeu et le « nous », la relation entre « moi » et les fragments de « moi », mes, mes, mes euh, sous-personnalités, par exemple, certains diraient, ou mes protagonistes, ou mes fragments d'âme. Ça peut être euh, la relation entre moi et l'extérieur, moi et ma famille, moi et la société. Euh, voilà. Mais il y a quelque chose de l'ordre de cet enjeu-là, du déséquilibre entre le jeu et le nous. Euh... Ok. Ce que je sens aussi, c'est euh, je, je, je perçois du soutien. Je perçois des énergies assez importantes qui sont à droite et à gauche de moi, euh, qui euh, sont pour moi dans une vibration d'être, de, de, de lumière, bon, de guide spirituel. Je vais, euh, je vais plutôt euh, appeler comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot qui vient. Euh, je n'ai fait aucune demande euh, d'aide extérieure, ni même d'aide intérieure. C'est juste que je constate que, tiens, je, je connais cette énergie-là et je sens un accompagnement. Je sens un accompagnement qui est très rassurant et qui, qui m'amène deux sentiments de sécurité. Euh, un sentiment de sécurité, de confiance, moi, Emmanuel, qui suis là, qui, qui est en train de faire ce travail euh, hum, par rapport à des peurs, des soupçons de peur que je pourrais avoir vis-à-vis euh, -vis de, de l'état du monde du fonctionnement du monde, je veux dire ça de façon générale. Et il y a une autre énergie que je capte, euh, qui est différente, mais qui me semble que je capte, et en même temps, je vois bien qu'il y a plein d'énergies qui sont là, euh, mais il y a une énergie de l'ordre de, euh, de Marie, euh, qui est beaucoup plus là, je sens, pour, intuitivement, pour accompagner ces enfants euh, que j'ai perçus, euh, qui sont complètement isolés dans le noir. Alors, autre point, euh, que, je, que je vais partager, c'est euh, une question qui est venue la première fois que je suis rentré en contact avec les enfants, il y a à peu près, je ne sais pas combien de temps j'ai commencé là, mais 7-8 minutes. Euh, quand j'ai préparé mon thé, ce qui m'est venu, c'est est-ce que ça, c'est des enfants à moi en souffrance Donc euh, des enfants intérieurs qui sont en souffrance, et j'en ai, en ai encore à guérir, ou je capte l'énergie d'enfants qui sont dans cet état-là Et je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a un côté hyper empathique, je dirais, euh, qui fait que je capte ça. Euh, et je pense qu'il y a un écho avec mes enfants intérieurs. Alors ça, c'est important, ce, ce discernement, là pour moi, parce que euh, m'occuper mes enfants intérieurs, je sais le faire. C'est important. Mais il est rare que je capte aussi clairement, en fait... Quelque chose qui arrive de l'extérieur et donc je me demande mais pourquoi je capte ça Est-ce que c'est cette énergie-là aussi était présente dans le site internet ah, C'est ça. Alors là, l'idée qui me traverse c'est il euh, y a cette énergie. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas et je m'en fous honnêtement c'est pas le sujet, je suis pas là pour faire un procès aux gens de ce, de ce site là euh, c'est pas mon intention je suis pas là pour être en opposition et en lutte contre eux non plus c'est pas mon intention je cherche des solutions pour être libre et autonome et heureux dans ma vie ne pas oublier les intentions de départ mais euh, ce que je perçois c'est qu'en fait cette énergie elle vient du site que j'ai consulté et elle est très euh, euh, malicieuse c'est pas le bon mot mais malhonnête quelque part malhonnête parce que c'est du, du marketing par la peur. C'est je perçois ça. Et donc, le, le sujet du malheur des enfants est une corde très sensible, excessivement sensible. Beaucoup de parents, d'adultes, sont prêts à sacrifier beaucoup de ce qu'ils ont pour sauver les enfants. Et donc, on est sur une corde très, très, très, très sensible euh, et que je peux comprendre. Je peux, je peux vraiment comprendre. Mais du fait qu'on se met à ressentir ça, on est prêt à donner de l'argent, on est prêt à avoir moins de liberté euh, pour sauver le futur, pour, fu pour sauver les générations à venir. Et c'est là où je trouve que c'est malhonnête euh, d'utiliser ce type d'énergie qui est culpabilisante, qui est une corde très très sensible. Et c'est clairement le message qui est affiché sur ce site, hein, c'est euh, « Nous sauvons des enfants <rire> ». Quand on regarde euh, l'impact des... Vaccin sur la santé des enfants, euh, c'est malhonnête. C'est de la publicité mensongère, on va dire ça comme ça. Mais c'est important, c'est clairement important pour moi dans mon processus de guérison, de, de faire la différence, pour pas qu'il y ait de confusion, de pouvoir identifier très clairement, ok, quelle est la part de moi des enfants qui sont en souffrance, et quelle est la part de moi qui ne, qui ne, qui ne m'appartient pas. Ok. Ok. Ça, je viens là, je pense, de à peu près terminer ma phase d'analyse de, de ma situation pour pouvoir me dire, ok, quelles actions je vais mettre en place maintenant pour libérer euh, ces accroches-là. Et cette phase-là est très importante parce qu'elle permet de clarifier, de prendre du recul, d'avoir un peu plus de discernement et un peu plus de conscience sur la situation. Et donc, de potentiellement mener des actions plus pertinentes. Plutôt que directement se jeter dessus, qui était euh, « Ah, j'ai un truc qui ne va pas, j'ai envoyé la lumière et je vais lutter contre », qui était une approche que j'ai eue pendant des années. Euh, là, rien que le fait de prendre ce temps-là, eh je me rends compte que j'ai moins de douleur au niveau des deux cœurs, il y a quelque chose qui s'est ouvert énergétiquement au niveau du chakra du cœur, il y a moins de douleur sur les accroches qui sont derrière, d'accord euh, Mes ailes sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus libres, et j'ai en fait, j'ai allé. Si on devait chiffrer, plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50, plus 60, plus 70, entre 60 et 70% du soin qui a été fait. Et je n'ai pas fait de soin. La prise de conscience, la mise en circulation, notamment par le verbe, euh, par la circulation énergétique, par le fait de se centrer, d'être à l'écoute de soi et dans une intention de « je prends soin de moi et je veux respecter mon intégrité », est déjà une forme de soin. Non, ce n'est pas juste cette phrase-là. Est une étape dans le processus. Voilà, plutôt le dire comme ça. Ok, donc maintenant, par quoi je vais commencer Alors, quand je me pose la question, il y a quelque chose qui descend pour moi, l'enfant. Et c'est très très net. Alors, je peux me poser la question, c'est, est-ce que c'est l'enfant à l'intérieur de moi, Et il y en a un qui est en écho oui, et là je sens mon aura qui s'expanse. D'accord. Avec il s'expanse, il y a une petite vague, et re-expansion. Donc c'est pas complètement juste, en grande partie juste, mais pas complètement juste. Ok, j'en prends note. J'en prends note. Euh... et là je prends un temps d'intériorisation c'est vraiment un temps où je me dis ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire c'est pas, pas que je pose ça c'est que je me mets, même pas que je me pose la question c'est pas comme ça mon processus c'est je me mets en écoute alors l'image que j'ai de la mise en écoute c'est euh, si vous avez déjà vécu ça s'allonger dans l'herbe et accueillir la chaleur du soleil il n'y a rien à faire à part juste sentir c'est tout mais je crois que cette mise en écoute c'est la même chose c'est que je m'allonge dans l'herbe et j'écoute j'accueille et donc ce qui vient euh, pour moi dans cette euh, dans cette écoute là c'est euh, m'occuper des enfants alors tout à l'heure, je parlais d'un enfant, et là, maintenant, c'est les enfants. Qu'est-ce qui, qu que c'est qu -ce que, que ça C'est un ou c'est plusieurs C'est... Séparer, clarifier. Donc, l'énergie qui concerne les enfants en souffrance et qu'il faut sauver, je la sors de mon intégrité et pour avoir beaucoup plus d'accueil, de disponibilité pour mon enfant intérieur qui est en souffrance. Alors, comment on fait ça Comment on fait ça Comment moi, j'ai envie de le faire là maintenant On peut le faire par l'intention. On peut aussi euh, demander du soutien et de l'aide. Là, ah mais voilà, quand je dis là, il y a, y a quelque chose qui souffre, qui respire. Donc là, c'est comme ça que j'ai envie de faire parce qu'en ce moment, c'est mon processus d'expérimentation. Donc, j'active en moi les énergies euh, adaptées. Euh, les énergies subtil, disposé à amener du discernement et à sortir de mon champ d'intégrité l'énergie de la souffrance des enfants qui ne me concerne pas directement. Voilà. Alors là, il y a un premier mouvement qui se fait comme ça, et puis il y a un deuxième mouvement qui se met à ce niveau-là. Il y a mon aura qui est en train de s'expanser. Il y a beaucoup plus d'espace qui se prend. Qui se prend. Ouais, je prends beaucoup plus d'espace J'occupe beaucoup plus mon, mon espace et mon intégrité. Et, euh, et l'image, c'est un peu comme si cette énergie de « il faut sauver les enfants elle, », elle, elle était bloquée par les contours de mon intégrité, les contours de mon aura. Ok, ça peut te venir taper à la porte, j'entends, mais je ne suis pas les sauveurs de tous les enfants de la planète. Aussi difficile soit-il, euh, ce n'est pas mon job aujourd'hui. Ce n'est pas mon job maintenant et je crois que m'occuper de moi et de m'occuper de mes enfants intérieurs va aider les enfants de la planète parce que ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. OK. Et donc là, ça me met beaucoup plus d'espace et quand je me mets à partir de là plus de disponibilité, j'ai commencé à regarder mon enfant intérieur. Et OK pas de conseils, rien, juste observer. Je vois deux choses qui viennent, euh, deux images qui se juxtaposent en fait. Euh, alors, c'est... Euh, je dirais que c'est un enfant qui a 7-8 ans et euh, qui est debout, la tête baissée, vraiment en soumission totale, euh, qui est habillé avec un code vestimentaire qui pourrait être la génération à mon père, euh, les années 50. Voilà, les années 50, 60, 40, bref, par là. Euh, et j'ai une deuxième image derrière qui est un peu euh, avec euh, un, un symbole, euh, le bonnet d'âne, vraiment le bonnet d'âne de, comment dire ça hmm. de la maltraitance du bonnet d'âne, c'est ce que je ressens, hein. le fait d'être euh, euh, mis en avant, mis au coin, jugé, euh, euh, devant le regard de toute une classe. Euh, voilà, il y a une pression très très forte à ce niveau-là avec l'acte du bonnet d'âne qui est absolument irrespectueuse. Et c'est ça que je vois. Et donc là, très clairement, il n'y a plus le côté sombre, euh, les enfants derrière, non, je suis vraiment là-dessus, et... En, en, en parlant du bonnet d'âne, je vois que hop, cet enfant intérieur est en train de relever la tête. Il y a même un, un, un sourire un instant qui s'esquisse et qui se referme, mais il se sent entendu. Cette phase d'écoute et le fait que je le reformule fait que mon enfant intérieur à ce moment-là se sent entendu. Alors la question qui m'a traversé, c'est... Euh, ok. Euh, c'est l'époque de mon père est-ce que vraiment c'est un de mes enfants intérieurs ou est-ce que c'est une transmission transgénérationnelle euh, pourquoi cette époque là pourquoi cette symbolique là euh... et donc la réponse descend instantanément en fait c'est parce que il euh, y a un écho transgénérationnel dans la blessure que, je, que vit mon enfant intérieur donc ça, ça me donne mes réponses, ça veut dire que oui, c'est bien une souffrance à moi, liée à mon enfance dans cette incarnation, mais qui a été appuyée et renforcée par un écho avec une souffrance qui existe dans ma lignée. Alors, euh, on est dans un, dans un système, vraiment les premiers mots qui sont tombés, c'est « soumission euh, ». Vraiment, c est, c est, il, est, il, est, il est soumis, il ne se rebelle pas à l'autorité, on est dans une situation de bonne d'âne, donc de classe, d'instituteur. De, de, et de... donc dans un état de soumission par rapport à une autorité. Et c'est clairement ce qui se joue aujourd'hui actuellement. En tout cas, je ne sais pas à quel moment vous, vous allez voir cette vidéo. On est le 15 juin 2020 et on a la moitié de la population mondiale, donc 3 milliards et demi de personnes, qui sont dans des états de soumission par rapport à une autorité étatique. Euh, en train de sortir du, du coronavirus, du euh, confinement du coronavirus. Euh, je viens d'échanger et de parler avec euh, des personnes dans différents pays, et euh, Nord-Afrique, euh, Europe de l'Est, et euh, pour le moment, c'est partout pareil. Il y a vraiment un état de soumission euh, important. Donc, il y a un enjeu qui se passe à plein de niveaux euh, sur, sur cette notion-là et qui sont importants pour moi. Bien, là, pour le moment, vous remarquerez que je n'ai toujours pas fait... Euh, de, de soins. Je suis dans un état plutôt de récupérer les infos et d'y voir plus clair. Et ça me fait énormément de bien. Je sens quasiment plus les accroches. Elles y sont encore, mais elles ont diminué à quoi Plus de 70 Plus de 80 75 74 À peu près. 73-74% les accroches que j'avais dans le dos ont diminué. D'accord Et ça, c'est très très important. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à y voir clair, et conscient on reprend notre pouvoir personnel et donc on enlève du pouvoir à ce qui nous agresse non pas dans le et j'ai pas fait de lutte contre ces énergies qui venaient m'accrocher hein. absolument pas ce n'est pas ma démarche pour le moment et ça se trouve il n'y en aura peut-être même pas besoin très certainement ok euh... donc la suite pour moi alors la suite pour moi, c'est revenir à ces, à ces douleurs qui, qui sont encore là et qui sont clairement euh, de la tristesse. De la tristesse et une non-circulation émotionnelle. Alors c'est difficile parce que la circulation émotionnelle est pour moi le plus grand défi que j'ai à faire en termes de développement personnel et spirituel. C'est vraiment l'endroit le, où c'est le plus douloureux ou le, le plus dur à faire là où j'ai été le plus cassé dans mon dans mon éducation on va dire ça comme ça euh, et voilà il y, y a quelque chose de, de, de, de très fort là-dessus pour moi et donc j'ai besoin de faire circuler et, et il vient en même temps autre chose c'est une histoire de soumission et la soumission euh, au matriarcat de soumission à à, à à à la femme à la mère et ça, ça concerne effectivement euh, ma lignée, euh, ma lignée paternelle. Et il euh, y a l'écho là-dedans, d'accord. Donc à vous d'adapter euh, après à votre, votre situation personnelle. Mais euh, et donc euh, j'ai pas là le courage, je vais dire ça. J'ai pas le courage là sur cette vidéo de faire circuler ma tristesse euh, comme je le fais quand je suis vraiment qu'avec moi en ce moment, à hurler, crier, tout ça. Je ne me sens pas d'exposer ça en vidéo. Et il euh, y a des personnes qui travaillent derrière et, euh, et pour le moment c'est un enjeu que je pas à dépasser. Donc quand je suis dans cette situation-là, ce que j'essaie de faire, c'est quand même de faire circuler l'énergie. Et donc je vais prendre quelques instants de, de pause, je vais peut-être même mettre la vidéo sur pause. Je laisse Non, je ne la mets pas sur pause, ok. Euh, et je fais circuler énergétiquement. Je me mets en l'écoute et j'essaie de, de laisser monter en moi cette énergie de tristesse et de pleurs, et comme si je pleurais énergétiquement. Voilà. Malgré ma résistance et ma difficulté à faire circuler mes énergies de tristesse et de pleurs, je laisse circuler l'énergie de tristesse et de pleurs qui est en moi, je les laisse me traverser et sortir de moi, se remettre en mouvement. Maintenant. Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a, a, a tous des paquets d'énergie qui sont en train de circuler. Et euh, ça rouvre mes chakras sous les pieds, hein, les chakras secondaires qui sont sous les pieds. Ça amène de la circulation énergétique dans mes jambes, beaucoup plus dans la jambe gauche, d'ailleurs, que dans la jambe droite. Euh, et plus de résistance dans la jambe droite. Je dirais ça comme ça. Euh, voilà, ça fait du bien. Je suis conscient que c'est pas l'idéal, qu'il y a des, des résistances. Mais quand même, il y a une remise en mouvement. Donc, ben, ok, c'est mieux, mieux que rien. Avant, je, je bloquais tout. Donc là, on, on, laisse, on laisse circuler. Et donc, mon indicateur par rapport à ça, c'est euh, la douleur que j'ai là. Comment elle évolue, comment elle diminue. Donc, c'est mon corps qui me, qui me guide. Et le deuxième indicateur que je regarde, c'est cet enfant intérieur. Alors là il y a quelque chose qui, qui, qui évolue clairement, puisque il est moins loin, je le vois plus près, je le vois un peu plus grand, euh, comme s'il avait grandi, plutôt 10, 11, 12 ans. Et je vois que le code vestimentaire, je n'arrive pas à voir les vêtements et tout ça, mais je sens que le code vestimentaire a évolué. Et que je suis plutôt dans quelque chose de... Le mot qui me vient, c'est « retour vers le futur euh, ». Donc, euh, dans les années 80, euh, 80, 90... Euh, donc je ne sais pas trop ce que ça représente mais en tout cas je constate cette évolution là et euh, et là ça me semble le moment de faire effectivement euh, euh, quelque chose d'important par rapport à la psychogénéalogie et donc là je vais faire un, une démarche à plusieurs niveaux euh, Ok, on verra les explications après. Donc, je me demande de ne plus recevoir cette énergie de soumission euh, par mes lignées, notamment ma lignée paternelle. J'ai assez expérimenté cela, je ne veux plus le recevoir maintenant. Vous les ancêtres qui avez peur de reprendre votre intégrité, votre souveraineté qui êtes en état de soumission, notamment de soumission vis-à-vis -vis de vos femmes, de vos grand mères de vos mères, et de soumission par rapport à la pression sociale. Moi, je décide de ne plus recevoir cela. Je ne veux plus de votre énergie à ce niveau-là. Il n'est pas juste pour moi de la recevoir. Merci pour l'expérience. Merci de m'avoir accueilli dans votre famille, dans cette lignée-là. Mais ce n'est pas juste pour moi. Donc vous pouvez vous aussi vous libérer de cela. C'est comme un manteau, vous sortez cet état de soumission, vous le laissez tomber par terre. Et il y a... Euh, une lumière qui est en train de s'allumer autour de vous. Vous avez le droit d'aller vers la lumière. Vous avez le droit d'être en paix. Vous avez le droit d'être libre de vos mouvements, de vos pensées. Et de ne plus être battu, puni, abattu. rendu à l'état de, de muet. Je ne sais pas comment on va dire. Esclave, c'est un peu trop fort, c'est pas juste. État de non-expression. Voilà. Merci à tous ceux qui retournent dans la lumière maintenant. Et ceux qui hésitent, regardez. Chacun, toute âme humaine, a le droit de retourner dans la lumière une fois qu'il a quitté son corps physique. Il n'y a aucun jugement dernier, ça n'existe pas. Ok. Vous pouvez reprendre tout ce que vous avez projeté sur les lignées et le laisser à vos pieds. Ne pas vous en encombrer si vous le souhaitez. De vous autoriser à être qui vous êtes et à faire circuler vos émotions donc là il se passe plusieurs choses hein. c'est pour vous faire un peu un, un décryptage en, en même temps il euh, y a un état intérieur pour moi qui est une certaine habitude de faire du passage d'âme de gratitude d'accord vraiment de rayonner de ma lumière euh, pour inspirer les défunts euh, et les ancêtres à remonter dans la lumière euh, pour les remercier et pour aussi amener la lumière moi dans tout ce que j'ai reçu et transmuter toutes ces projections, euh, ces croyances limitantes, ces habitudes, ces états émotionnels. Donc un état de, euh, de gratitude et c'est quoi l'autre mot De bénédiction. Non, c'est pas celui-là que je cherche. Bref, ça reviendra peut-être plus tard. Euh, et à un moment, j'ai remercié parce que je sens qu'il y a un, un ancêtre qui a lâché émotionnellement, qui est en train de pleurer, pleurer, pleurer, pleurer, pleurer, comme s'il n'avait jamais osé pleurer pendant toute sa vie, et que là, tout d'un coup, il y a des torrents qui sont en train de se déverser. Et c'est très, très précieux. Donc, je le remercie de s'autoriser à ça parce que ça, infl, um, ça influe, injecte une nouvelle énergie dans la lignée familiale et euh, ça inspire d'autres personnes, d'autres défunts, d'autres ancêtres, et ça va inspirer des personnes. Donc ça, c'est très précieux de reconnaître ça. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien, parce que je sens mon enfant intérieur, là, tout d'un coup, qui sent une certaine légitimité, et qui dit « Ah oui, ben moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux pleurer. Moi aussi, je peux euh, changer d'avis. » et changer de fonctionnement quand je veux et même après la mort <rire> je peux être en résistance pendant toute ma vie et tout d'un coup après la mort physique changer, il n'est jamais trop tard pour changer je crois que c'est ça le, le cadeau qui est offert par cet ancêtre là c'est que il n'est jamais trop tard pour changer on peut changer nos fonctionnements émotionnels on peut changer nos croyances limitantes on peut changer notre conscience, on peut tout changer et c'est ce cadeau là qu'il est en train d'offrir c'est que quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre famille, quels que soient nos, nos travers, nos, euh, nos névroses internes, nos blessures, on peut toujours accéder à une libération. Ok, donc là, je laisse faire les processus. Je ne m'occupe plus des, euh, des, des, des ancêtres ou des, des, des envois euh, transgénérationnels. Là, je, je reste en contact avec ce qui vient. Et ce qui vient, c'était cet enfant intérieur. Euh, et il est toujours là, il est beaucoup plus ado, et euh, il est en demande. C'est-à-dire que moi, je ne lui ai rien proposé, je ne lui ai fait aucun conseil. Et là, il est là, mais ok, où est ma place J'ai envie de bouger, j'ai envie d'être vivant avec toi. C'est un peu ça. Non, ce n'est pas j'ai envie d'être vivant avec toi, j'ai envie de j'ai envie de retrouver ma place et donc là je vais lui offrir lui offrir, je lui dis bah, ta place elle t'attend je t'attends, nous nous t'attendons euh, nous sommes la même âme et donc je, je, je, je me visualise dans un grand tube de lumière et je laisse faire le processus naturel je m'autorise à que ma lumière accueille et guide cette part de moi qui est en souffrance, qui est liée à mon enfance. Et là, il y a quelque chose qui s'installe. Là, c'est en train de se faire. Voilà. Donc là, ça s'installe. Je sens qu'il que a... je suis beaucoup plus habité sur mon côté droit. Euh... Voilà, il y a un enjeu à, à ce niveau-là. Et. Euh... Et chose surprenante que j'avais jamais vu avant euh, en faisant du, de l'auto-soin. Euh, une fois qu'il a repris sa place, j'ai vu deux coups de ciseaux qui vient couper les, les accroches, les hameçons qu'il y avait dans le dos et qu'il les libère. Euh, voilà, donc il y, y, y a un autre processus qui est en train de se mettre en place naturellement que je n'ai même pas activé. Il hein. euh, y a une énergie en moi qui se, qui se réveille, euh, qui est de l'ordre de... Euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà senti ces énergies-là... Euh, moi, je les appelle les, les archanges médecins qui font du soin énergétique, de la chirurgie énergétique. Et ils sont en train de faire un soin au niveau de, de mes ailes et euh, de, éthériquement, là où il y a eu les accroches, comme pour cicatriser euh, et alchimiser, euh, guérir cette blessure-là et aussi dissoudre toutes les empreintes, euh, ouf, euh, toutes les empreintes et les, les, les énergies qui étaient à ce niveau-là des accroches. Donc voilà, il y a quelque chose de très enveloppant, un soin tout simplement ok bien alors c'est beaucoup mieux je me sens beaucoup mieux je me sens ok alors là, je vais peut-être montrer peut-être que vous avez pas vu ce que je viens de faire c'est que je viens d'essayer de, de sentir où est mon centre est-ce que je suis recentré ouais j'ai retrouvé mon centre donc ça c'est assez précieux c'est un indicateur important pour moi euh, et je vois ce qui reste il y a encore des petites douleurs à ce niveau-là euh, qui est euh, pour moi clairement euh, dans euh, je n'ai pas, euh, pas assez pleuré. Je n'ai pas assez pleuré, je n'ai pas assez fait circuler, euh, je n'ai pas assez euh, euh, voilà, mis en circulation, hurler, crier ma souffrance, ma peine, euh, ma tristesse. Il euh, euh, y, y a quelque chose de. Voilà, mais c'est. Il y a plein d'endroits. Euh, eh ben voilà. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter Non. Alors je vais euh, je vais terminer cet cette auto-soin pour moi euh, avec.. Euh... Hmm. Un moment de gratitude pour moi, pour toutes les parts de moi, pour toutes mes énergies, pour mon âme, pour euh, avoir pris ce temps-là et avoir retrouvé un peu plus de souveraineté avec moi-même. Et euh... Voilà, alors si euh, c'est difficile pour vous, ce que je peux comprendre, de s'envoyer euh, de, de, de, de l'amour pour soi-même, d'avoir de la gratitude pour soi-même, moi j'ai une petite astuce, c'est... Euh, euh, je vais envoyer l'amour vers quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, j'ai une statue à côté de moi, là, une petite statue d'une un... grenouille en train de méditer. Et je peux envoyer de l'amour vers elle, et je fais une boucle, et ça revient vers moi. Donc ça initie un mouvement d'amour vers les autres, et après, je laisse le mouvement en circulation, sauf que ça revient vers moi et ça me permet simplement de, de rayonner à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est une première astuce, ou sinon, de juste sentir mon chakra du cœur et, et le, le laisser se diffuser dans toute mon aura, tous mes corps, toutes mes cellules, euh, toutes mes particules, toute mon âme. Je vous remercie beaucoup pour euh, votre écoute, si vous êtes arrivé jusque-là. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours, des feedbacks, euh, si vous appréciez ce type de vidéo, ce que ça fait pour vous, ce que ça vous a inspiré. Euh, ce que vous avez appris, voilà, euh, merci également de liker euh, la vidéo, de la partager, ça m'aide à faire connaître ma, ma chaîne YouTube, euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore à la chaîne et à déclencher les notifications avec la petite étoile, et euh, bah, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur euh, la guérison de l'âme, vous pouvez télécharger mon livre qui est gratuit, qui s'appelle « Venir sur Terre, quelle idée ?» où je partage en fait toute ma synthèse de ces dix dernières années sur euh, mon approche et ma vision de la guérison de l'âme et comment c'est un défi pour euh, la paix euh, présente et future. Sur ce, merci de prendre soin de votre de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye